Bonjour, bonjour mes chers élèves, de la classe de CP aussi de la, de la classe c 1 Je parle uniquement pour les élèves euh, qui trouvent un peu de difficulté de lire. Voici donc une solution tout à fait modeste et simple. D'après ces vidéos, je vous propose euh, la lecture syllabique, surtout pour euh, vous aider à lire les mots, les phrases ou des textes. Après la source du français, voilà. C'est pour CP aussi, c'est Allons-y, on va découvrir ensemble notre vidéo pour aujourd'hui. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa la lecture, sur le bas qui est le résultat de la vidéo de la vidéo de la vidéo c'est la vidéo pour la de la vidéo de vidéo vidéo de je vidéo de la vous de la vidéo de la vidéo de la vidéo de la vidéo de la Écoutez bien, essayez de répéter avec moi. UB UC UD UF UG MU TU encore. DU encore, U. U. U. Du, hub, hig, mu, tu, lu, du. Voilà. Alors essayez de lire maintenant. Voilà, UG, très bien. UG, voilà. UD, c'est bien. UF, voilà. Non, non, non. UG, répète. UG, voilà. Oui, oui, MU. TU, voilà, très bien. LU du voilà u u u d u f u Lu, m t l du regardez ici fu u Du, du, encore, fut, ju, lu, du, c'est bien, fut, ju, lu, du, sous, mou Sou, mou, sou, mou. Pion, rue, pion, rue, fu ju, lu, du, sou, mou, pion. Rue, fû, ju, lu, du, sous, Mou Pio Rue. Mmh. C'est bien, fû, très bien. Oui, ju, c'est bien, lu, très bien, du. Non, non, non, non, c'est pas saut. C'est pas su. Sous. Sous. Sous. Non, c'est pas. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas mu. Mou. Mou. Mou. Non, non, non, non, C'est pas pire. Pio, puo. Puo. Puo. Pu, pu, pu, pu, Voilà. Rue, c'est bien. Fû, ju, lu, du, sous, mou, pu, rue. Fû, ju, lu, du, sous, mou, pi rue. Up, uc, ud, uf. UG, MU, TU, LU, DU, UB, UC, ude, ufe, UG, MU, TU, LU, DU, FU, JU, LU, DU, SOU, MU, pio, RU, FU, JU, LU, DU, SOU, mou. Rue, voilà, c'est bien. Maintenant, vous avez bien lu. Laissez-la. Cette méthode, vous allez voir. Cette méthode va vous aider à lire les mots. Et lorsque vous êtes capable de lire les mots, vous lisez des phrases et des textes. Allez-y, si deux, un un. un, un, comme ça. Un nuage. Un nuage. Voilà. Un nuage. C'est un nuage. Gris. C'est un nuage. Gris. Un. Une. Une. C'est pas n, c'est pas n, une couverture, couverture, une couverture, une couverture, un nuage. Une couverture, la voiture, la voiture, la voiture, la voiture rouge, une petite voiture rouge, <coughs> un nuage, un nuage gris. Une couverture. Une couverture chaude. La voiture. Une voiture rouge. Voilà, C'est bien. Hup, huc, hud, huf, hug, mu, tu, lu, du. Plus vite. Hup, huc, hud, huf, hug, mu, tu, lu, du. Lisez avec moi. Fu, ju, lu, du. Sous, Mou, Pio, Rue Vas-y Vu, ju lu Du, sous Mou, Pio, Rue Dis avec moi Un nuage Une couverture La voiture Voilà C'est fini pour aujourd'hui Bon en haina, la الهدفة تستهدف بخصوص المتعطرين تلميق بقسم الأول بسدائي وقسم الثاني بسدائي مهم مهم قدمت لهم هذا الفيديو كان هناك فيديوهات كثيرة جدا سوف أقدمنا ان شاء الله خلال هذه السنوات الدراسيه حتى النهاية للموسم الدراسي الحالي هنا يجب عليكم تتبع شارع الفيديو بشارع الفيديو وإيقاف الفيديو عدة مرات لكي يتسنى لكم قراءة من خلال الشاشة والتصحيح يكون فوري اذا مشكلة ديال لا لكتوق مشكلة تحل يجب عليكم غير المتابعة فيديوهات المهم هذا غير هدية قدمة من طرف قناتكم لا تيفي عبر اليوتيوب يلا ونسيبغا بروشن فوق